Comment surmonter les blocages mentaux, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo.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 Parfois, tu t'entraînes énormément, tu arrives en compétition alors que tu sais que tu as du potentiel, tu sais que tu peux faire mieux, mais tu ne sais pas pourquoi finalement, bah, tu es bridé, tu as peur du regard des autres, tu es dessus de toi-même parce que tu sais que tu peux faire mieux et tu n'arrives pas à être satisfait de toi-même parce que tu sais que tu peux avoir des résultats à la hauteur de ton potentiel. Et donc, tu as peut-être essayé des tas de techniques de plus t'entraîner, de t'entraîner différemment, même de changer de club, de coach. Euh, ou même de changer ton alimentation, et pour autant, bah, tu pas à passer ce plafond de verre Eh bien, c'est bien simple. Le premier point, déjà, c'est, encore une fois, revenir à la base, de la base, de la base. Nous ne sommes pas des fers humains, pas des avoirs humains, mais des êtres humains. Et l'être humain, il est fait de pensées et d'émotions. Et en fonction de comment nous avons grandi dans la vie, eh bien, nous avons emmagasiné des croyances qui sont stockées dans le subconscient. Et chaque croyance que l'on va avoir qui est on va dire limitante va venir se répéter jusqu'à temps que l'on intègre l'expérience de manière complète afin de nous libérer donc ça c'est le premier point de juste se dire que les blocages ils sont ok et que tout le monde sur cette terre a des blocages émotionnels c'est à dire que je connais pas un être humain sur cette terre si on va lui parler en profondeur qui n'a pas de blocage dans un de ces catégories de vie C'est que certains des Blocage d'un point de vue plus complexe et d'autres d'un point de vue plus simple, mais tout le monde en a et ça fait juste partie du jeu. Et d'ailleurs, quand les euh, quand les performeurs, donc sportifs de haut niveau qui sont habitués à être vus par l'entourage comme des gens d'hyper confiants, hyper sûrs d'eux, etc., arrive dans le programme en se disant oh, Mais c'est la première fois que j'en parle, même mon coach n'est pas au courant parce que j'ai l'impression d'être faible ou je sens qu'il y a une faille en moi, eh bien, et bien, du coup, juste en arrivant dans le programme et découvrir qu'il y a aujourd'hui 150, 160 athlètes qui sont dans ce programme, dans le groupe Facebook, ils disent wow, « waouh, mais en fait, je ne suis pas seul !» Et quand, quand, euh, quand j'en parle avec certains, ils disent « Mais c'est dingue parce que je pensais déjà, je croyais que j'étais seul et ça fait juste du bien de voir que je ne suis pas seul. » Donc, si tu as un blocage aujourd'hui émotionnel, rassure-toi, tu n'es pas seul. Et rien que le fait de te dire que c'est naturel d'avoir des blocages, mais peu de personnes vont les admettre. Pourquoi Parce qu'ils vont avoir peur d'être jugés de faibles. Et bien, et bien du coup, on se les cache et on perd du temps. Alors que si tu te dis de toute façon, je sais, et moi aujourd'hui, euh, je dépense des milliers, des milliers, des milliers d'euros avec des, des grands menteurs, des gens qui sont comme le docteur John de Martini, qui sont reconnus pour être l'expert numéro 1 euh, sur le comportement humain au monde, et qui lui-même le dit ouvertement, bah, moi aussi j'ai des challenges dans ma vie. Bah déjà ça rassure et on se dit ok je suis comme tout le monde, j'ai des blocages ouvien qu qui vont les cacher de les accepter. Et plus tu vas accepter très vite que tu as un blocage et il y a un truc, un grain de sable qui t'empêche d'avancer comme tu veux, plus tu vas pouvoir l'enlever rapidement et pouvoir t'autoriser à exploiter, à exprimer tout ton potentiel, toute ta, toute ta puissance. Ça c'est le premier point et donc ça m’amène sur le deuxième point de dire que de revenir sur le but de la vie, le but de la vie en tant qu'être humain, en tant qu'être, c'est quoi C'est d'être là pour croître, évoluer. C'est l'étymologie même du verbe être, c'est de croître, pousser. Donc tu es là pour pousser, et pour pousser, bah, comme un arbre qui pousse, il a besoin du soutien d'un côté, c'est-à-dire que ce soit confortable, et aussi du challenge de l'autre côté, c'est-à-dire le vent qui va venir muscler son tronc. Et bien bah, toi, es... c'est la même chose. Toi, pour t'aider à grandir, eh bien tu vas avoir des blocages qui vont être là, et tu vas avoir du soutien d'un côté, et du challenge pour t'aider à te dépasser, à accepter une partie de toi-même et de devenir en de plus en plus toi même ça c'est la deuxième étape et donc quoi que tu fasses dans la vie à un moment donné tu auras des blocages qui seront à un niveau de complexité une fois qu'on a réglé les blocages émotionnels du type regard des autres ils vont penser quoi de moi j'ai peur d'échouer et que ça tu commences à en avoir rien à faire de rien à faire de tout ça tu peux tu auras accès à des blocages d'une complexité supérieure qui vont être bah, encore être meilleurs dans ton domaine de vie et si tu es entrepreneur ça va être Quoi, ça va être euh, mince. Là, je suis en train de grandir mon entreprise. Il va falloir que je commence à, à co-créer avec d'autres personnes, à créer une équipe. Et donc, c'est des, des blocages qui commencent euh, émotionnels, des challenges. Du coup, ça se transforme en challenge émotionnel qui sont juste de plus en plus complexes. Et c'est ok puisque c'est le jeu. C'est un des buts de la vie, c'est de gérer des problèmes de plus en plus complexes, rien d'autre. Et c'est pas comme certains vendent d'être dans le positif, etc. Non, c'est d'être dans cette phase entre soutien de challenge juste d'évoluer d'être dans le bien-être de faire ton chemin et c'est tout donc ça c'est la deuxième phase et enfin le troisième point c'était si envie de surmonter un blocage émotionnel bah, c'est et va voir les bonnes personnes pourquoi parce qu'en en tant qu'être humain tu es limité en temps en pensée en énergie et en argent et bah le temps c'est la seule ressource que tu ne peux pas récupérer alors que moi j'ai capté aujourd'hui qu'en allant voir les gens qui avaient fait le chemin avant moi J'allais gagner quoi? Énormément de temps. Et plus tu vas faire ça, tu vas avoir quelqu'un qui a transcendé ce que toi tu cherches à transcender. Du coup, il a les séquences pour t'emmener du point A au point B. Et du coup, ce que tu aurais mis tout seul à dépasser en peut-être un an, deux ans, trois ans, dix ans pour certains et d'autres, t'imagines, il y a des, des performeurs dans le programme qui ont plus de 60 ans aujourd'hui qui viennent avec un blocage qui traîne depuis tout petit. Du coup, qu'ils empêchent de passer au blocage supérieur. Alors que quand toi, tu fais preuve d'intelligence, tu dis je vais gagner du temps et je vais prendre quelqu'un qui a transcender ce que j'ai à transcender, bah du coup nous aujourd'hui dans le programme High Performer Academy on fait ça en maximum 3 mois, on fait péter le blocage et tu passes à, à autre chose de manière définitive et durable et tu peux vraiment être toi-même en, bah, toi en toute liberté. Donc pour résumer cette vidéo, le premier point c'est 1. Hein, tu n'es pas seul. Il y a d'autres, chaque être humain a des blocages, il y en a qui vont les admettre ou pas. Deux, Les blocages font partie du jeu et on est sur cette terre pour apprendre à régler des problèmes de plus en plus complexes. Et trois, Enfin, persévère. Persévère pousse parce que tu peux aujourd'hui régler n'importe quel blocage émotionnel et va voir les bonnes personnes autour de toi, des personnes qui seront là pour te comprendre et pour t'aider rapidement à passer du point A au point B sans jugement